S'il vous plaît, levons-nous, nous lisons un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 37, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 37. Psaume chapitre 37, nous lisons la parole de Dieu. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'éternel Et espère en lui Ne t'irrite pas contre celui qui réussit Dans ses voies Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins Laisse la colère Abandonne la fureur Ne t'irrite pas, ce serait mal faire Car les méchants seront retranchés Et ceux qui espèrent en l'éternel Posséderont le pays Encore un peu de temps Et le méchant n'est plus Tu regardes le lieu où il était Et il a disparu Les misérables Possède le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince les dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ce dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise.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 ils s'évanouissent, ils s'évanouissent en fumée Le méchant emprunte et ne rend pas Le juste est compatissant et y donne Car ceux que bénit l'éternel possèdent le pays Et ceux qu'il maudit sont retranchés L'éternel a fermi les pas de l'homme Et il prend plaisir à sa voix S'il tombe, il n'est pas terrassé Car l'éternel lui prend la main J'ai été jeune et j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours, il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Le Seigneur se l'équerre mon chemin. Sa parole, c'est le feu. Le Seigneur, le Seigneur. Oh, alléluia. Oh, oui, sa parole, sa parole, sa parole, sa parole. Sa parole, sa parole. La parole c'est le feu Seigneur. Que ton nom soit béni encore ce matin, qu'il soit vraiment exalté et glorifié pour ce que toi tu es, mon sauveur. Merci de ce que tu es Dieu. Merci de ce que tu es, celui qu'on adore, celui qu'on célèbre, mon père personne Dieu. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Seigneur Jésus, ton nom est célébré. Tu le mérites parce que tu es réellement Dieu. Seigneur, tu l'es parce que tu l'es, mon sauveur. Merci, merci de ce que tu es, ce que tu es. Et nous te remercions vraiment, Père Saint-Dieu, pour l'autorité que tu as de pouvoir s'assujettir toutes choses, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, et d'avoir le contrôle de chaque chose dans les cieux, sur la terre, et sous la terre, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, tu domines, mon bien-aimé, Père, qui peut être contre toi, Père Saint-Dieu. Personne ne peut être semblable à toi. Nous te remercions encore de ce privilège que nous avons de pouvoir invoquer, ces noms glorieux et précieux, Père. Les noms par lesquels nous sommes tous sauvés, Seigneur, oh Dieu, pour celui qui croit, mon bénéme, Père Dieu, il a, il a vraiment trouvé les saluts. Nous t'aimons vraiment parce que tu es vraiment la vérité, Seigneur, et, et ta parole est vraiment vraie dans tout le moindre détail. Pourquoi nous nous inclinons devant toi encore aujourd'hui Père Dieu, pour te dire merci D'avoir permis que nous puissions chanter Les chants des sions pour ta gloire exprimant réellement, Père Tibissant aussi, la grandeur de ton nom et ce que nous croyons en toi, mon bébé mais Père Saint-Dieu, parce que nous savons que tu es Capable de faire beaucoup plus Que l'homme ne peut imaginer Sois donc glorifié encore aujourd'hui Père Sois donc élevé, béni encore mon bébé Père Tibissant, parce que Seigneur Jésus Ta puissance est illimitée, Père Nous te disons merci encore d'être ce que tu es Encore aujourd'hui, bénis ton peuple encore qui se rassemble en ces lieux et, et partout où il se trouve encore, béné, pas à l'est comme à l'ouest, au Dieu, de différents endroits, mon pas Nous te sommes reconnaissants parce que tu as vraiment un peuple et ta puissance est démontrée, béné, pas parce que tu l'attires à toi-même. Merci parce que tu le fais, Seigneur, et nous sommes témoins de ce que toi tu fais. Que ton peuple soit béni, qu'il soit aussi fortifié. Merci encore pour le pardon de nos péchés, nos iniquités, Père. Lave-nous, nous serons plus blancs que neige, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous revenons à toi parce que nous savons que nous avons péché, Père. Mais surtout auprès de toi, sur le pardon, mon béni, Père Dieu. Pardonne à ton peuple, pardonne-nous, mon bien-aimé Père de À chaque fils et chaque fille, Père-Mé Père aimé père saint dieu qui, qui vient à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous te demandons pardon. Merci encore pour ces instants. Accorde-nous encore la grâce, mon Père, que nos cœurs soient vraiment disposés. Nos pensées aussi, Père Saint-Dieu. Prends le contrôle de chaque Esprit en ces lieux, en militant, pour notre Seigneur, père, au Dieu. afin que ton peuple puisse être patibissant, attentif à ta voix, toi, père, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours une consolation de pouvoir savoir que le Seigneur, notre Dieu, est toujours présent. Et c'est cela aussi qui nous réjouit le cœur. C'est aussi sa manière de pouvoir faire les choses et aussi sa précision dans ce qu'il fait. Et il nous l'a dit effectivement aussi que voici, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. » Que le Seigneur bénisse chacun de vous tous. C'est une joie pour moi, une reconnaissance à l'Éternel de pouvoir aussi vous avoir et savoir que ce matin nous sommes dans ces lieux pour que nous puissions tous ensemble louer le Seigneur et aussi lui implorer la grâce qu'il puisse aussi nous parler. Nous savons qu'il n'appartient pas à l'homme de diriger ses pas, c'est à l'éternel de pouvoir nous conduire. C'est pourquoi nous sommes tous venus pour que le Seigneur nous aide, qu'il nous instruise enfin que nous apprenons certainement à pouvoir les servir. Non pas comme nous pensons pouvoir le faire, mais de toujours, comme nous le disons, comme lui, il le veut. Et parfois, pas, pas Parfois, mais souvent la voix de l'éternel ne peut pas plaire à l'homme. Nous voulons que ce que lui veut de nous, nous puissions le recevoir et que notre cœur, à nous aussi, puisse vraiment être disposé à, à, à l'obéissance. Comme l'Écriture le dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est à cela que nous, nous tendons effectivement et nous le supplions de pouvoir briser toute résistance dans chacun de nous. Je parle de cela à ceux qui l'ont reçu à ceux qui l'aiment, effectivement, et qui ont pris la décision de pouvoir se soumettre à lui. Comme il les appelle lui-même, il a dit, mes brebis, donc, entendons ma voix. Jamais les boucs, mais les brebis, entendons donc la voix de l'Éternel. C'est-à-dire qu'une brebis ne discute pas ce que Dieu dit. Une brebis écoute, obéit, et il ne va pas argumenter sur ce que Dieu dit. Il a dit, que ça me plaît ou pas, mais c'est ce qu'il a dit, c'est sa volonté que moi, je dois arriver à pouvoir mettre en pratique. C'est une grâce, et aussi à un privilège merveilleux de pouvoir avoir ces Dieu qui peut toucher le cœur d'un homme et aussi le rendre aussi quand cet homme est, est disposé, comme dit et, et, si nous obéissons, que nous sommes vraiment soumis à lui, nous mangerons la meilleure production du pays. Dans les aïeux. 2, je crois que c'est cela. Donc c'est-à-dire que tout dépend de ce que nous nous voulons lui donner. Tout espace que nous donnons au Seigneur, il prend. Si c'est la porte, il restera à la porte. Si c'est à l'intérieur, il va rentrer. Mais ça dépend de ce que... les lieux que vous voulez qu'il occupe. Jamais il ne va revendiquer euh, quelque chose qui est à vous, effectivement, mais il va simplement être là et que, bon... Mais il vous fait comprendre, effectivement, aussi sa volonté, son désir, hein, Les lieux, l'espace, effectivement, qu'il veut occuper, mais il veut aussi, effectivement, que vous, vous puissiez lui dire « Seigneur, ce que moi je veux, c'est que moi je veux, c'est ce que toi tu veux et non pas ce que moi je pense. » Et c'est vrai, c'est quand même important pour nous, parce que nous savons, l'homme a sa façon d'être, effectivement, dans sa conception, dans sa manière de pouvoir penser tel homme, tel il est, effectivement, tel homme, tel homme il est, effectivement, il a son caractère, il a sa façon de pouvoir faire les choses, il a sa façon de pouvoir réfléchir et, et penser à ce qu'on lui dit, et juger pour pouvoir voir si je veux prendre ou je ne peux pas prendre. les caractères de l'homme est formé en lui ainsi. C'est pour ça que hum, il n'est pas facile quand Dieu vient nous dire qu'effectivement, qu'il faut qu'il y ait une mort constatée. Donc, c'est-à-dire que chacun de nous doit vraiment être mort. Mais c'est toujours difficile pour qu'on accepte de pouvoir mourir. Or, mourir en Christ, c'est vivre mon montage, effectivement. C'est que nous, quand nous résistons, effectivement, nous nous faisons... Tout. En fait, c'est nous-mêmes qui sommes affectés en réalité. Alors que quand nous sommes morts, je n'ai plus rien à pouvoir réellement aussi faire, si ce que lui maintenant qui vit en moi. L'apôtre Paul est dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je crois que si nous sommes quand même un peu sages ou intelligents, nous désirons vraiment que lui vienne. Parce que tous les, tous les efforts que je peux faire ne pourront pas me permettre à pouvoir faire ce que lui veut vraiment. Parce qu'il y aura toujours ma personnalité qui va jouer. Il y aura toujours mes pensées qui vont jouer. Parce que je... Pour moi, pour l'homme tel qu'il est, il a toujours raison, l'homme. Donc c'est-à-dire que chaque personne que nous voyons en face de nous, quand on va parler avec lui, il va toujours dire j'ai raison. Donc c'est moi j'ai raison. Mais pour pouvoir accepter les torts, il faut que Dieu fasse quelque chose. C'est cela, c'est toujours comme ça, on a euh, tout un, un livre des justificatifs où on peut se justifier, et même quand on te moque que un autre, tu peux toujours augmenter encore ceci. C'est toujours douloureux quand effectivement que Dieu te parle et te montre que ça c'est mauvais, mais que toi tu discutes en fait toujours, tu te justifies davantage. Mais quelle grâce lorsque un homme arrive à un stade où il dit, <rire> je suis l'argile et toi tu es le potier alors comme je suis l'argile je ne peux pas me donner la forme parce que moi je connais pas la forme alors toi qui es donc le potier donne la forme effectivement malay, enlève, arrache, même si c'est la chose que je dis mais ça fait ma beauté quelque part et que toi tu veux l'arracher tu dis que ça fait pas ta beauté mais tu l'arraches, arrache-le c'est nécessaire mon frère et ma sœur. C'est quand on se laisse comme ça, entre les mains du vrai potier, hein, parce qu'il taille effectivement, et puis c'est lui qui l'habille. Hein. C'est vrai. C est, c est, vous savez, il y a quelque chose de tellement si important pour nous, en fait. du côté C'est toujours de chercher, vous allez lire dans deux pierres, c'est toujours de chercher, en fait, à avoir ce qui plaît au Seigneur, c'est-à-dire l'esprit du Seigneur qui conduit effectivement aussi ceux qui sont à lui. Alors quand vraiment on est sincère que l'Esprit du Seigneur a pris place dans votre intérieur, vous savez, il nous est dit dans Hébreu chapitre 4, si Josué leur eût donné du repos, il ne parlerait pas d'un autre jour en rapport avec le repos. Parce que quand on entre dans le repos du Seigneur, on se repose le lendemain matin, on ne réveille pas encore. Non, quand on est là dans ce repos, on se repose totalement. Alléluia. Vous connaissez cela dans les Hébreux, parce que vous savez, il craignait donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, encore, encore. Ce qui veut dire que c'est lui qui est dans le repos du Seigneur, notre Dieu. Et il se repose de toutes choses, effectivement. C'est écrit, ce qui veut dire qu'effectivement que c'est cela, quand l'Esprit du Seigneur, parce que le repos, c'est bien lui. Il a dit, prenez mon jour, n'est-ce pas, Alléluia. et je vous donnerai du repos. Vous vous souvenez Matthieu chapitre 11, je pense quelque part, comme cela, hein, le verset. Bah, vous vous souvenez, non mm -hmm. Et Alors, on nous fait comprendre que il est notre. Parce qu'il dit, je suis le maître du sabbat. Donc il est, il est, il c'est écrit, il a dit ça, oui. Et il est donc notre repos. Vous comprenez Mais alors, vous voyez, mais quand le septième jour, il s'est reposé, le lendemain, il allait encore travailler. Est-ce que vous suivez mais depuis le jour que Dieu s'est reposé, il s'est reposé. Le septième jour a, 7e jours, Dieu s'est reposé, il s'est reposé. Il n'est plus revenu encore pour dire, je vais créer encore, je vais créer encore. Il a tout fait. Il s'est donc reposé. Ça veut dire que maintenant, quand vous, vous l'avez, vous, vous le recevez, lui, le repos. C'est par le Saint-Esprit qui vient. Il rentre en vous, et ben vous avez le repos. Ah oui, il n'y a plus de tourments, il n'y a plus de tracas. Vous êtes vraiment dans le repos, vous dormez tranquille, parce que maintenant, il n'y a pas d'effort à faire. Ah non, non, non, non, non, je vais faire tel effort pour pouvoir faire du bien à Dieu. Non, non, non, non, non, non, parce qu'à ce moment-là, les œuvres qu'il a préparées d'avance, et bien ça se manifeste tout simplement. Parce que lui en nous, alors à ce moment-là, il fait donc son travail. Vous vous souvenez dans la scène Écritures, Esaïe 53, s'il consent à donner sa vie, à donner sa vie, qu'est-ce qui va se passer Il verra une postérité. Eh bien, il prolongera donc Pas moi, je vais prolonger mes jours, mais lui, il va prolonger ses jours. Donc c'est lui qui va faire son travail. Alléluia. Oui, <rire> oui, oui, oui, oui, oui. Parce qu'il s'agit maintenant du corps de Christ. Et donc, lui, continue à pouvoir faire son, son travail jusqu'à ces à jours. C'est pour ça qu'il dit, je serai avec vous, je serai en vous, avec vous, jusqu'à la fin de temps. Ce n'est pas une histoire, ce que vous entendez, c'est une réalité. Ce qui veut dire que quand, quand Christ, notre Seigneur, il vient donc en vous, vous n'avez pas besoin de pouvoir vous tracasser Tout à fait. Oui, frère, certes. Et puis, voyez-vous la joie qu'on pourrait avoir à ce moment-là. Comme, comme par exemple, si vous voyez dans le livre des, des, des Actes, effectivement, au chapitre 2, regardez ça, ça m'a toujours touché le cœur. Et j'ai dit Dieu, tu es grand dans ta façon de faire. Quand tu trouves des vases bien disposés, ton peuple à toi, ce que tu fais est extraordinaire. L'apôtre Paul a simplement prêché. Et les hommes ont simplement cru. Parce qu'ils ont entendu parler de Jésus de Nazareth que mon frère louait tout à l'heure. Vous comprenez, non? Jésus Nazareth, c'est lui-là que nous aimons, effectivement. Leur cœur, quand ils ont entendu l'amour qu'il a manifesté, et ce qu'il était, effectivement. Pierre n'a parlé que de lui. Il dit, leur cœur fut vivement touchés. Ils ont dit, mais si Jésus nous l'avoue, dit, il a fait ça pour nous. Et puis, il crie avec l'âme, oh, homme oh, frère, que ferons nous Pierre leur dit, répentez-vous. Il n'y a pas eu d'objection. Le cœur était déjà disposé, le cœur était assoumi. Tout ce que tu nous diras, nous le ferons. Gloire à Dieu Amen. Alors quand il leur a dit effectivement Voici répandez-vous rapidement Amen. Écrivez baptisé rapidement Amen. Et la Bible conclut en disant Ceux qui reçurent de bon cœur Sa parole Furent baptisés Amen. Alors vous voyez quand ils reçurent de bon cœur la parole Qu'est-ce qui s'est passé Pierre n'a pas été là à dire écoutez Allez vendez, donnez, donnez Directement à l'intérieur Le Saint-Esprit fait son travail Maintenant, pour vous aussi, frères et sœurs, quand nous recevons ce que Dieu nous a donné, et surtout quand nos cœurs, pour le Seigneur, notre Dieu, fait un truc qui est et on demande effectivement le Seigneur, aide, nous comme nous avons prié, effectivement. Et l'Esprit vient, ma sœur, mon frère, on va pas te dire, aime les bijoux, mais pas le maquillage, parce que c'est ça qui vous crée des problèmes. Hein? Mais pas le maquillage, mais ceci, mais pas ceci. Personne ne va vous le dire. Hein? Vous-même, vous-même. Vous-même, quand vous prenez les crayons, ou vous prenez cette poudre-là, des couches de poudre que vous voulez vous mettre, effectivement, oui. Frère, vous, ma soeur, vous ne vous rendez pas compte que vous vous détruisez, hein Vous ne vous rendez pas compte. Et quand vous vous mettez, c'est pas... Parce que tout celui qui va vous dire, oh, ce n'est pas un problème, frère et soeur, celui qui aura un problème. Oui, c'est sûr, c'est ça. Ça c'est nécessaire. Parce que il y en a des prédicats, des, des, des hommes qui veulent avoir toujours des, des foules, effectivement. C'est normal qu'ils puissent vous donner ce que vous voulez. Parce que la Bible dit qu'ils se donneront une foule de, de docteurs selon leur propre euh, désir. Et pour faire ça, il faut d'abord rejeter Christ. C'est pourquoi il dit, mais détourneront l'oreille de la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous c'est ce que les saints le, le grand problème que nous avons, c'est que nous le rejetons toujours. Quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Il frappe à la porte. Amen. Quand il vient, non, tu as beaucoup de programmes, tu le mets pour qu'il attende encore dans dix ans, ou dans cinq ans. Mais nous ne savons pas si dans cinq ans, quand même tu atteindras cinq ans, quand tu l'enverras encore dans dix ans. C'est ça, ça le problème en fait. Mais quand nous, nous le faisons en très frère, on n'a pas pouvoir, elle va pouvoir, pouvoir te dire non frère, en tout cas, ta façon de pouvoir parler n'est pas bon. Parce que quand même, chaque fois que tu parles, tu blesses les autres. Chaque fois que tu fais c'est pas bon. Non, non, non, non. Ton langage à toi. Ah bien sûr, parce que le trône du jugement descend en toi. Avant que la chose ne sorte, on être ah, être jugé là-dedans. Et puis après, elle sort. C'est ça le problème. Nous avons un grand problème. Pourquoi il y a des troubles Parce que nous avons rejeté Jésus. On a posé la rédicte. question. C'est vrai, que vous me regardez, non, je l'avais reçu. Si vous l'avez reçu, les choses seraient différentes. Amen. On ne va même pas vous suivre. On serait là seulement que pour louer Dieu. Pour glorifier Dieu. Et le Saint-Esprit faisant son travail. Pourquoi nous avons des problèmes les uns envers les autres Pourquoi toujours des, des suspicions, effectivement, dit des, des, des, des pensées arrière et ceci et cela Mais c'est parce que c'est lui qui est à l'intérieur. n'est pas celui qui devait être à, à l'intérieur. Parce que si c'est lui qui est à l'intérieur, était celui qui est à l'intérieur. Vous savez, dans, dans, dans Jean chapitre 4, c'est lui qui est en vous. Il est plus grand que celui qui est en vous ce monde. S'il est vraiment en vous, alors c'est lui, euh, lui qui en qui il est, et bien qu'est-ce qu'il va faire Il nous écoute. Amen. Parce qu'effectivement, il écoute ce que lui, il nous dit effectivement aussi cela. Et alors, s'il si est vraiment en nous et qu'il est là-dedans, les choses iront effectivement parce que nous écouterons ce qu'il nous dira. Et quand nous nous retrouvons ensemble, nous savons ce qu'il faut dire et de quelle manière il faut. Parce que nous ne nous préoccupons pas de nous, nous nous préoccuperons aussi de lui. Est-ce que vous comprenez Lui c'est qui Mais lui c'est celui que tu trouves comme ton adversaire. Oui, C'est celui-là qui te trouve comme ton adversaire, okay. okay. c'est oui, oui, oui. celui, celui pour qui tu dois maintenant commencer à prier. Vous savez, il nous arrive, nous allons lire dans les écritures. Vous savez, il nous arrive. Vous savez, Dieu nous instruit d'une manière ou d'une autre. Il y a des situations dans lesquelles, notre vie, qui nous arrive et que nous sommes tellement, qu'on nous fait quelque chose qui nous fait en dans la colère. Et parfois, des gens, ont l'impression ils vont tellement loin, qu'on a le désir même que Dieu le brûle dans ce témoin Qu'il soit calciné. Ça, on va ça, les choses sont là. Oui, j'aime bien ma soeur, elle est sincère. Il soit calciné. Ah oui, c'est comme ça. Et puis, quand cette pensée nous passe tous comme des humains, tels que nous sommes, parce que quand quelqu'un te fait il va dire, mais, Seigneur, tu vois, dit, mais je, je souffre, mais il me fait souffrir, tu peux l'éradiquer. Donc, ah oui, ça passe. Mais quand ça passe, c'est parce que notre chien, il a souffert. Mais maintenant, c'est lui qui est à nous. Il vient maintenant et il te dit Est-ce que toi, sur la terre, j'étais envoyé pour être un meurtrier alors tu commences à pleurer toi-même sous ton sort. Il dit j'étais jamais envoyé pour être un bertrier, j'étais envoyé pour que les gens soient sauvés par toi. Amen. Alléluia. Amen. Oui monsieur. Oui madame. C'est ça ce que toi tu es. Pas que les gens meurent à cause de toi. Mais que les gens vivent Parce que toi, tu es un basse La vie de Christ est en toi Tu as été envoyé pour que les gens vivent Qui te regarde, et dit mais voici Christ Christ n'est pas venu pour que Barabbas meure Alléluia Gloire au Seigneur Non monsieur, non madame Il est venu pour que cet homme-là vive Donc toi aussi Même celui qui te déteste, il doit vivre Alléluia oh, Voici la force d'un chrétien frère c'est pour ça que tu es un fils de Dieu. C'est êtes tu es une fille de Dieu. On te fera du mal, mais tu ne voudras jamais la mort, mais la vie de la personne. Qui cela dit, mon frère, pardonne-le, quand il ne sait pas ce qu'il faut. Gloire à Dieu. C'est ça, mon frère. Parce que de temps en temps, parfois, nous ne laissons pas dire parce que la chair prend les dessus. Mais celui qui est en toi, il te réveille. Tu ne peux pas agir comme ça parce que tu n'es pas comme les autres. C'est cela ce que nous devons savoir. Nous devons réaliser que notre Dieu, il est vraiment vivant. Et il ne nous laissera jamais. Et il a dit lui-même dans sa parole, c'est clairement écrit, il dit, si donc nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle à ses principes à sa parole et il a dit je ne t'abandonnerai point je ne te délaisserai point je serai avec toi Amen. et c'est merveilleux ça il dit encore plus loin il dit mais quand tu traverseras les eaux Amen. même si tu vois que tu commences à aller les eaux ne te submergeront pas même quand tu traverseras aussi le feu « Le feu ne t'embrassera point. » Vous voyez, mon frère et ma soeur, ce que vous représentez aux yeux du Seigneur est plus grand que tous les problèmes et les soucis qu'on peut avoir même dans notre corps. Effectivement, effectivement. Parce que ce qui est plus important, c'est ce qu'il est et ce qu'il a fait pour nous. Et ce qu'il continue encore de faire pour nous aujourd'hui c'est une grâce, un privilège énorme, mais que nous ne voyons pas. Lorsque nous serons de l'autre côté, hmm. quand nous pouvons, nous pourrons arriver à pouvoir réellement penser juste ce même, penser à ce que... Vous <rire> savez, quand le Seigneur t'a fait passer par quelque chose qui t'a amené encore dans les dimensions beaucoup plus élevées, alors tu peux dire que je considère toutes ces choses comme étant de labo. Ce qui était tellement si important pour moi. C'est pour ça que l'apôtre Paul avait dit, mon, mon désir le plus profond, c'est de partir et, et d'être avec lui. Mais, mais à cause de vous, mm -hmm. c'est écrit, hein? c'est ce qu'il a dit, à cause de vous, que le Seigneur m'a encore la grâce de pouvoir vous gardez pour que vous puissiez d'abord atteindre effectivement cela et alors c'est ce qu'il disait l'apôtre Paul effectivement, parce que tous ceux qui ont eu cette grâce d'être ils ont toujours voulu être avec lui mais avant d'être avec lui il est aussi sage notre Dieu il faut que tu accomplisses ce que lui t'a envoyé sur la terre ah oui c'est que nous avons entendu aussi comme donc la vocation céleste il ne vous a pas choisi simplement pour pouvoir vous asseoir. Vous voyez mm -hmm. Il y a un but pour lequel Dieu, notre Seigneur, vous a vraiment choisi. Oh, que Dieu nous aide. Déjà, c'est quand même merveilleux si des gens étant ensemble nous pouvons réaliser effectivement cette grâce. Quand je regarde ma soeur, je regarde mon frère, c'est ce mon frère Kasserek. Quand je le regarde, j'ai dit, Seigneur, si j'étais dans le monde, tu n'aurais pas connu ce frère. Et puis même quand on a eu à pouvoir croire aussi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous soyons unis ensemble avec lui vous, vous pouvez réfléchir simplement et dire, mais Seigneur, c'est-à-dire remercier Dieu pour chaque frère, pour chaque soeur, peu importe qu'il soit méchant, Bon, moyennement bon, ou c'est si, si petitement petit, petit, gentil ou gentil ou tout ça. Mais déjà qu'il soit ton frère, qu'il soit aussi ta soeur. Et que tu la vois là, s'asseoir aussi, faire des efforts pour venir à l'église. Même juste simplement regarder, parfois quand vous chantez, il est dans des bois chanter. Malgré ses faiblesses, mais il fait quand même des efforts pour venir dans cette maison. Frères et sœurs, ça fait combien d'années quand même quand vous, vous pensez quand même que Dieu vous a donné la grâce d'avoir tel frère, telle sœur Vous imaginez Alors nos liens devaient être plus forts. Nous devons nous sentir effectivement, Seigneur, que tu sois béni. Parce que si je ne te connaissais pas, je n'aurais pas eu la grâce d'avoir une telle famille. Je n'aurais pas eu la grâce d'avoir une telle sœur ou un tel frère. Parce que si vous regardez, pendant, il y a des kilomètres, on se dit, mais à côté de là où ils sont, il n'y a pas d'église. Non, mais Dieu les a fait quitter là-bas pour venir se rassembler avec toi. Donc il te fait comprendre que voici la soeur que je t'ai donnée, voici le frère que je t'ai donné. Alors, réjouissons, rendons gloire au Seigneur. C'est là que nous parlions, effectivement, pour que nous comprenions l'importance, l'essence même de ce qu'on appelle la communion. Mm -hmm. Je viens de lire mais il faut que vous réalisez effectivement que chaque frère qui se déplace mauvais soit-il ou mauvais soit-elle effectivement je ne pense pas que dans son fort intérieur il se dit moi je suis candidat à l'enfer je vais aller à enfer. il n'y a personne parmi nous ici qui peut avoir ses désirs parce que c'est impossible enfin je ne pense pas je, je, je, mais je pense qu'il n'y a personne ici toutes ces personnes que vous voyez ici, ils ont le même désir que toi. C'est lesquels De voir le Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'ils sont là, c'est pour ça qu'ils chantent effectivement. Alors quand nous arrivons à pouvoir comprendre ceci, nous entourons quand même. Que ce soit les faibles, que ce soit les... Mais vous savez, les, les, les faux doivent, doivent quand même, entourer quand même les faibles. Ne dis pas que bon, moi je me mets à mon côté, il n'a qu'à se débrouiller pour venir jusqu'ici. Non, je vais aller les chercher... Pour les tenir par la main et l'aider, effectivement, avec la force que Dieu me donne pour l'amener jusque-là. Mais vous aussi qui êtes faible aussi, acceptez même qu'on vous aide. Parce que si on veut vous aider, ah non, je suis capable, tu, on sait bien que tu n'es pas capable. Euh, vraiment, on sait que tu n'es pas capable. Tu n'arriveras même pas tout seul. On vient t'aider, mais tu commences à, mais c'est ça le problème. Hein? Bon, même si la, la, la personne veut te dire, mais toi quand même, sois compatissant quand même comprend que bon c'est parce qu'il n'a pas encore bien compris ou n'a pas bien compris qu'il fait sous ce bruit-là. Alors, vous savez, vous savez, vous savez, nous je, je, je, allons lire. Vous savez, il euh, y a une technique qu'on qu dit toujours. Hein. Quand quelqu'un est euh, en fait dans le fleuve, en train de se noyer, il peut. comme... Si vous allez directement lui, il peut vous ramener aussi dans le fond. Alors vous le regardez, vous n'êtes pas loin. Hein? Il dit, je vais nager, je vais vous laisser là. Il voyait qu'il n'avance même pas. Donc qu'est-ce que vous laissez Vous laissez jusqu'à ce qu'il est fatigué et qu'il commence même un peu à couler. Vous allez. À ce moment-là, il va se laisser. Parce qu'il a compris que et tous les bien efforts bien. que j'ai fait moi-même, ça ne me sauve pas. Alors aide-moi quand même de pouvoir. Vous l'amener bien. N'abandonnez pas. Mais quand même, regardez-les, observez-les pour qu'ils ne se noient pas. C'est pour dire que si un frère ou une soeur il fait... Ah, ne l'abandonnez pas, mais observez-le. Parce que vous allez, allez, allez voir quoi c'est très bon. Il a fait... Hein, blabla, blabla, blabla. Et puis après, bon, je ne peux plus. Et elle dit, bon, je peux maintenant. Et oui, quand même. C'est comme, comme cela. Vous devez avoir la compassion, l'amour des gens. Ne regardez pas ce qu'ils sont tentés de pouvoir faire, mais regardez ce que vous vous pouvez faire Et ce que le Seigneur veut que vous fassiez pour les autres, effectivement. Notre notre nature naturelle, effectivement, charnel, il y en a toujours. Quand la personne, il a tellement poussé le bouchon comme il loin, il dit, moi je n'en veux plus, je suis fatigué, non, je peux plus, tous nous sommes comme ça. Mais, mais Dieu nous dit, persévérer à faire le bien. Amen. Amen. Amen. Parce que quand tu iras encore le sécher pour le... Ah, je ne vais pas, je ne vais pas. Et puis il dit, je ne vais pas, je ne vais pas. Frères et sœurs, nous sommes, Dieu nous a mis cette terre de pouvoir sauver les autres. Ce n'est pas pour que nous disons nous sommes sauvés, puis nous gardons notre... Non, non, non, non, non. Je dois sauver les autres. Je dois faire quelque chose pour les autres, effectivement. Et surtout pour celui-là qui parle du mal de moi. Qui m de... Oui, bien sûr, mais ça nous fait mal Tout ceux que tu t'avais demandé. Tu ça, que on a tellement, tu as tellement là-bas, on a tellement parlé de toi, mais toujours à mal, on t'enfonce toujours. Ça te fait pleurer, le cœur commence à palpiter, et puis tu dis si Dieu peut brûler quand même une personne pour que les témoignages soient rendus. Ah oui Voyez-vous, maintenant, nous pouvons simplement dire Seigneur béni, même si ça nous dérange, ça arrache, mais Seigneur béni, Seigneur soutiens. Donne-moi la force de supporter les preuves que tu m'as données. Je sais, Seigneur, que je ne peux pas. Il n'y a pas de preuves que Dieu ne peut pas te permettre de pouvoir supporter. Quand on a une épreuve profonde, on se dit, ah, je suis le seul au monde. Non, non, non, non il y a encore d'autres qui en ont encore plus pire que les tiens. Mais que Dieu, effectivement, leur donne la force de dire, Mais le problème, c'est quand nous sommes à l'épreuve, parfois, les diables viennent nous fatiguer pour la prière. Ah oui, c'est un démon, hein, il est vraiment malin. Hein? Parce qu'il sait que dans l'épreuve, si tu commences à voir prier, prier, prier, prier, tu vas sortir. par la Bible dit que les hommes, le Seigneur notre Dieu peut se délivrer les hommes pieux, les épreuves. Donc, c'est qu'à ce moment-là qu'on. Il rentre qu ah, ah, dans la prière, mais il vient te donner quoi Sommeil, fatigue, et puis même la personne pour qui tu vas payer, il, il va, va t'insulter, tout ça. dit bon, d'ailleurs, il ne va pas mais manger un peu plus, non peut plus. Donc, je, donc euh, le diable, il, il, il est content comme cela. Mais nous, nous devons être plus sages. Savoir que ce qui nous conduit, c'est la parole de Dieu. N'étant plus compte de nous-mêmes, de ce qu'on peut nous dire, mais tenant compte, effectivement, de ce que Dieu veut que moi je fasse pour les autres. Vous savez, vous souvenez de ce que nous avons parlé ici à un temps de cela La vie éternelle, c'est quoi effectivement Ce n'est pas de vivre pour toi-même Non, monsieur. La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. Vous voyez, nous le disons bien, mais en fait, elle doit se manifester en fait. C'est-à-dire que la préoccupation de l'un comme de l'autre, effectivement, parce que si toi tu te préoccupes simplement de toi, c'est que tu dois te poser la question si vraiment tu es sauvé. Parce qu'un croyant n'est pas un introverti. Hein. Enfin, ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui rentre en lui-même, mais c'est quelqu'un qui s'ouvre pour les autres. Parce qu'il a oh, quelque chose que les autres ont besoin. Donc, c'est effectivement que cette manière de voir. Donc, ça dit que cet amour divin doit vraiment être dans chacun de nous, comme l'écriture le fait savoir. Dans 2 Pierre, chapitre 2, au chapitre 1, je pense que c'est cela. Nous allons prendre donc les, les écritures comme cela. Nous pouvons donc lire. Mmh. Voilà. <coughs> de Pierre au chapitre 1, c'est cela, oui. Mmh. Alors nous lisons à partir du verset 29. De Pierre au chapitre 1, et verset donc 19. Il dit, et, et nous tenons pour d'autant plus certaines. <coughs>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 Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais toujours poussée par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu notre Seigneur. Amen. Nous voulons te dire merci bien, comme tu nous conduis encore dans ta parole. Nous voulons nous réjouir de ce que tu veilles vraiment sur ta sémence. Dieu du ciel, notre Père, Donateur de tout don excellent, Consolateur des affligés, Seigneur Jésus qui est clair des hommes, je t'aime mon Père. Nous te remercions vraiment pour ta fidélité Père. Oh, c'est vrai Père. Si nous pouvions être attentif à ta voix, à toi, personne, combien notre bien-être serait tellement si grand. Tu agirais, tu travaillerais, tu transformerais parce que qu'on te laisse la possibilité de pouvoir le faire, ce que tu veux Seigneur. Pardonne-nous encore et de nous encore, encore mon béni, Père personnes. Nous avons lu ta parole. Que tu donnes vraiment la paix dans le cœur de ton peuple, Père. Pour pouvoir être aussi attentif et pas les stress, pas les désirs de pouvoir partir plus rapidement. Mais vraiment, qu'il te donne aussi du temps, Souverain. Aide-nous, nous avons besoin de toi encore aujourd'hui. Pardonne-nous, nous voulons, Père, nous tenir devant toi avec respect et considération encore davantage. Et ne te pressons pas, mais te donnant simplement le temps comme tu le veux, Père, pour chacun de nous. Aide-nous, Père. Aide-nous aussi. Je te demande cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons déjà lu cette écriture et nous y avons vu effectivement les choses que le Seigneur nous a accordé la grâce de pouvoir voir. Pour autant, que je l'espère de tout mon cœur que ces choses trouvent vraiment leur place dans votre cœur et dans votre âme. Parce que chaque parole que nous avons de la part du Seigneur, c'est aussi comme une brique, effectivement, et qui doit placer sur une autre, sur une autre, effectivement. Parce qu'on nous dit que nous sommes l'édifice de Dieu. Donc, la maison de Dieu, effectivement, comme la Bible dit, sa maison, donc c'est nous. Donc, nous devons être conscients que nous ne devons pas être des auditeurs oubliés, mais de ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et méditent et aussi examinent effectivement en se disant Seigneur. D'abord, c'est toujours très important quand vous écoutez la parole de Dieu, vous l'acceptez, vous l'attendez effectivement et aussi vous avez les saintes écritures pour vérifier si ces choses sont conformes aux saintes écritures. Les disciples de Béret étaient ainsi, effectivement, il a vérifié toutes choses dans les, ils croyaient, ils vérifiaient quand même dans les scènes écritures parce que leur foi n'était pas fondée sur l'homme, leur foi était fondée sur ce que Dieu disait. Si nous disons ce que nous pensons, alors ce n'est pas ce que Dieu dit. Nous voulons que ce qui est dit soit ce que Dieu dit, parce que l'œuvre c'est l'œuvre de Dieu, l'épouse c'est l'épouse de Christ effectivement, donc toutes choses effectivement sont pour la gloire de Dieu. Il faut que vous puissiez apprendre à cela, à pouvoir davantage vous confier dans ce que le Seigneur notre Dieu nous dit. C'est lui qui viendra chercher son épouse, ce n'est pas un prédicateur, mais c'est le Seigneur lui-même. Alors il faut que réellement que notre foi soit fondée sur ce que lui dit et de la manière dont il dit aussi, pour que réellement aussi que, comme l'Écriture nous le fait savoir, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit, vous l'avez reçu non pas comme la parole de l'homme, mais, mais sur comme elle est, comme étant la parole de Dieu lui-même qui agit certainement en vous. Nous ne voulons pas euh, que vous perdiez votre temps parce que l'éternité est plus important parce que nous avons parce que le temps sur la terre est toujours un temps imparti, c'est-à-dire qu'effectivement que il y a une limite et aussi une durée. Il n'y a rien sur la terre qui soit éternel. Même la terre passe avec fracas. Mais ce qui est éternel, c'est ce qui est toujours éternel. Donc nous... Nous implorons la grâce de Dieu pour que nous puissions vraiment prendre en considération ce que Dieu nous montre effectivement et la voie, le chemin, comment nous devons aussi. Vous savez, dans un temps comme celui-ci, comme je l'avais ici à pouvoir vous le dire aussi, l'âge de la Odyssée, c'est un âge le plus difficile. Parce qu'il se remarque très bien que après que l'apôtre Pierre ait parlé, comme il a parlé ici, au chapitre 2 de ce verset, chapitre, de, de, de, de ce même épître ici, il nous dit, il y aura parmi vous des faux prophètes. Donc effectivement, que c'est un, un temps de mélange. Il faut que vous puissiez être certain de cela, être sûr et certain que là où je me tiens, c'est un socle sûr. Ah. Ah oui, oui, oui, oui. Il faut que cette assurance, cette conviction, cette certitude soit vraiment ancrée, donc, engravée, dans, dans, votre intérieur, de telle sorte que mon frère, je vous en supplie, au nom de Seigneur, que quand tu marches dans la rue, tu dis, Seigneur, je suis sûr que si tu reviens aujourd'hui. <rire> Partir, il n'y a rien qui peut me retenir. Il faut que cette assurance-là soit en vous. Et celui qui vous rassure cela, ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur. Il faut qu'il puisse trouver sa place, effectivement, dans chacun de vous. C'est pour ça que l'Évangile nous est donc prêché pour nous montrer la volonté de Dieu et ce que Dieu veut faire en fait qu'il puisse prendre un Alors, cet homme de Dieu, comme nous l'avons entendu, si vous vous souvenez très bien, lorsque nous avons commencé à pouvoir lire cette écriture ici, si, si vous avez encore la mémoire, la question était celle-ci, en fait, qu'est-ce qu'il dit, mais... Toutes les églises, en fait, tout le monde aujourd'hui parle de la venue du Seigneur. Est-ce que quelques-uns se souviennent Alors, on s'est posé la question, vous mais vous aussi, vous le croyez Bon, alors, quelle est la différence entre vous et eux Parce qu'ils croient quand même la même écriture que vous, croyez. Je viens bientôt, je reviens bientôt. Il le croit aussi parce qu'il dit mais Le Seigneur a dit, je reviens bientôt. Et c'est cela aussi. Donc, tous aussi, ils croient. Parce qu'ils lisent aussi dans, dans la Bible. C'est cela, en fait, en réalité aussi. C'est l'erreur que beaucoup de gens ont eu à pouvoir commettre, effectivement, dans ces temps. J'ai dit Pouvoir prendre ceci et, et la jeter de côté. Et vous savez pourquoi ils disent cela Oh, parce que toutes les religions, toutes les césistes, là, ils ont la Bible. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez ici, et je vous l'ai dit, nous avons pris ce livre ici. Nous l'avons lu avec vous. On nous a dit qu'effectivement, qu au commencement, était... Et la parole était... Et la parole était... Donc nous avons ici La parole. Donc ça, et ce que nous avons ici, c'est la parole. Et comme on dit que la parole était Dieu, ce qui veut dire que ce que nous avons ici, c'est Dieu sous la forme écrite. Amen. Alors quand toi tu mets ça comme ça, c'est que tu as un problème. Alors quel est le Dieu que tu vas alors consulter effectivement, parce que tu l'as mis de côté Vous voyez, frères et sœurs, je voudrais que vous puissiez bien comprendre que Dieu nous aide. Dans les livres des actes au chapitre 15, après que Paul, on rédaction, de manière, effectivement, à cause de ces conditions, vous vous souvenez de cela, effectivement, bien, il y a eu des Pierre a pris la parole. Vous savez que Dieu a voulu que par ma bouche, Pierre l'a dit, que les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils puissent croire. <rire> Dieu a fait en sorte que nous nous croyons de la même manière qu'eux aussi, comme que nous sommes sauvés pour Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu n'a pas fait pas exception, il a fait cela. Donc vous voulez que nous puissions maintenant imposer. Vous connaissez quand même les non Quand Simon a parlé comme ça, et puis Jacques a pris la parole. Simon donc a raconté hein, comment Dieu a d'abord jeté les regards parmi les nations pour choisir du milliard d'elle un peuple qui porta. Vous voyez, c'est parmi les nations, et nous tous ici, tous effectivement, nous n'avons pas de juifs. Et je voulais montrer aussi dans les scènes d'écriture, dans acte 13, effectivement, 45, 46, 47, quand Paul et par bas étaient insultés, injuriés, effectivement, Il dit Mais vous jugez vous jugez vous-même indigne de la vie. C'est pourquoi Dieu nous a dit J'étais établi pour être la lumière des nations. Voici donc, nous nous tournons donc vers le païen. Et quand le païen entendait cela, il se rejouissait du cœur, effectivement. Donc, vous voyez donc, c'est décret, que nous étions donc, donc selon ce sont ceux qu'il nous fait comprendre, nous étions sans espérance, sans foi, sans Dieu, sans droit de citer, effectivement, en, en Israël. Alors, voyez-vous que dans les nations, et comme dis, là, il dit, mais j'étais, là, gar parmi les nations, donc il y en avait. Pour choisir d'humilier des nations, un peuple qui a donc son nom les nations dans lesquelles on nous parle effectivement comment êtes-vous arrivé à pouvoir vraiment être sélectionné Mais parce que l'évangile est venu. Bien sûr, monsieur. L'évangile est venu. C'est pour ça que vous avez les, les, les, les, toutes ces religions que vous avez, effectivement, les presbytériens, tout ça. Mais c'est parce que l'évangile est venu. Ils ont eu un pouvoir, quoi, parce qu'ils parlent de Dieu, effectivement, touche C'est l'Évangile, donc c'est bien la Bible ici, la parole, qu'effectivement que Luther a pu mettre, et rassemblement, rassemblement, vous comprenez ça Avec l'imprimerie de Gutenberg, vous connaissez cela, non Vous connaissez, non <rire> Parce que euh, c'est quand même, euh, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, mais... C'est quand même, parce qu'auparavant, l'Église catholique donnait de, tout un tas de solités, évidemment, choses qu'il racontait, effectivement, tout un lien des manuscrits, mais il disait ils disaient ce qu'ils disent. Mais c'est à cause de vente des indulgences, ainsi de suite, que la lumière vint vers le Seigneur parlant, montrant à Luther. Et les justes vivra à la fois. Il a vu ça aussi, là. C'est comme ça que les protestants ont aujourd'hui, non Et puis après, vous avez pu effectivement aussi les, les, les évangélistes des chrétiens, c'est pas tout ce que vous avez effectivement jusqu'à aujourd'hui, Jusqu aujourd effectivement, ils ont toujours la Bible. Parce qu'on a connu le Seigneur Jésus-Christ qui est pas... Est-ce que vous comprenez Parce que les apôtres ont prêché, le Seigneur leur avait dit, ils ont fait leur mission, effectivement, et Dieu veille sur son, sa parole. Écrit donc. Ça a été mis donc, donc par écrit, et c'est vérifiable, oui. évidemment. Et ils ont prêché, ils ont eu à pouvoir. Comme je vous que dans les temps anciens, il y avait des prédicateurs qui ont prêché, effectivement. Et il y a eu des gens qui ont cru. Mais seulement le problème, c'est qu'il s'est passé que ces gens-là ont commencé à pouvoir maintenant se faire des doctrines. Nous, je suis comme cela. Nous ne pouvons pas croire autre chose que ce qu'on a eu à pouvoir avoir comme constitution ici, ainsi, ainsi. D'où est venue donc des doctrines. Or oh Dieu n'est pas dans les dogmes et dans les credos, dans ce qu'on fabrique effectivement par les hommes. Vous connaissez cela, non Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là, puisqu'il y en avait là, puis il sort et c'est comme ça qu'il y en a eu d'autres, effectivement, qui sont venus vous connaissez, je vais vous montrer un peu dans les scènes d'écriture, la fidélité, quoi. Après, c'était la fidélité. Donc, avec John Wesley. John Wesley. Vous connaissez quand même. Voilà. Parce que quand vous voyez maintenant, ceux qui étaient avec Luther, on les appelle des dénominationnels. Ils sont sortis quand même avec l'écriture. John Wesley aussi. C'est pas... Ils ont des fabrications, hein. Toujours avec l'écriture. Et puis, les pentecôtistes oui. Toujours. C'est pour ça que vous faites de grosses erreurs. Parce que vous avez attrapé un esprit qui n'est pas correct. Et vous pensez que la manière... C'est ça le problème. La logique, parce que, parce que, alors nous avons... Eh bien, vous savez, c'est comme ça aussi. ils pouvez aussi parler de Luther comme ça. Mais parce que Luther, alors maintenant, paf, paf, ils ont formé quand même quelque chose avec Luther. John Wesley, papa, papa, papa ils ont formé aussi avec John Wesley, pensant que Dieu est toujours là. Mais Dieu a. Il sortait. Il est Le groupe resté Toujours avec lui. Nous avons. Alors maintenant, ils ont une autre vision, effectivement, enfin, avec leurs Jusqu'à ce que nous pouvons aussi arriver. On se pose la question, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous étiez aussi. Parce que pour qu'on puisse voir que cet évangile est venu aussi, évidemment, c'est dans les cadre de l'évangile que nous tous aussi, nous étions dans la, ces là. Ces Amen. églises-là. Amen. Oui, faut que vous puissiez reconnaître quand même, je pense. Bon, ceux qui sont nés, bon, je parle en général. Nous aussi, c'est-à-dire moi y compris. Oui, c'est ça. Parce qu'il y en a de ceux qui se disent, je suis déjà super arrivé. Moi, et je, te, je vous ai toujours dit, hein, moi, le baptême que j'ai reçu trois fois, père, une fois, fils, une deuxième fois, trois, deuxième fois, et le Saint-Esprit. Vous, au moins, je ne sais pas comment vous, vous a baptisé, peut-être, on nous dit Père Saint-Esprit, mais moi, c'est trois fois. On nous dit Père, on me plonge dans l'eau, je me sors. On est du Fils, on... j'ai la vérité, hein. On parle de l'alors je sors, je manque bon, on me tenait parce que je veux me noyer. Et au nom du Saint-Esprit, on me dit encore, et en je sors. Donc c'est pour dire que nous étions tous là-dedans. Oui, oui, oui. Dans ce genre de choses-là. Parce qu'au oui. nom du Père Saint-Esprit, ils l'ont lu aussi. Toujours là. C'est pour ça que nous, nous avons, moi, hein, j'ai une reconnaissance profonde à l'égard du Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Il m'a vraiment, ce n'est pas pour faire plaisir, mais il m'a ramassé dans une déchetterie où j'ai tenté de manger des choses et j'ai souffré, mais à cause du grand amour. Quand tu nous as aimé, il m'a ramassé et puis il m'a mis là-bas pour me secouer quand même, pour me laver. Je sais ce que c'est que qu'être lavé par Dieu il mmh. y a, a le fouet il y a tout il y a là dedans qui rentre parce que quand c'est un peu comme ça vous vous avez ah et da, da, da, da, oui mais sachez bien que tous ceux que Dieu a éduqués ils ont appris aussi à savoir Allez, que ça. le fouet existe yeah, malgré le fouet en question vous l'aimez encore davantage oh, comme un enfant que vous avez vous le frapper, il vient vous serrer dans les bras Il pleure, « Maman, mais maman frappe, mais il pleure, maman. » Mais où veux-tu qu'il aille Il n'a que toi. Et il n'a que toi qui t'aime. Parce que c'est comme cela que nous avons été éduqués. À cette manière-là, vous allez dans une... Nous ne cherchons pas qu'on soit aimé dans les églises. Parce que nous étions venus avec ces pensées-là. Pardonnez-moi pour le temps. C'est parce que avec ces pensées-là que oui, ils sont tous des anges. Moi, j'étais comme ça. Quand j'étais, j'ai dit oh, ils sont des anges. J'ai ouvert mon cœur, j'ai dit n'importe quoi. Avec, Alléluia. J'ai cru parler, j'ai dit je suis au bien des anges. Mais quand j'ai vu que c'était des... Les anges ont perdu des ailes. Alors, j'ai commencé à me poser des questions. Dans quel milieu j'étais Et que c'est comme ça qu'il m'a éduqué. C'est vrai. Amen. Il m'a instruit dans ce sens-là. C'est pour ça que vous me voyez souvent vous dire, mais aujourd'hui vous m'aimez, demain vous m'aidez. n'est pas pour rien parce que je l'ai toujours vécu. Alors c'est qu'il m'a tellement travaillé que, que je ne peux pas penser autrement qu'il est pouvoir vous dire que vous êtes bien aimé. Parce qu'avant je pouvais penser, non, dis -moi, dis -moi, dis -moi, les dons qu'on t'a donnés, c'est pas pour pouvoir faire les tri. Ah oui. ah oui. parfois nous perdons. Non, non, non, non. non. Il faut les embrasser. C'est pour ça que je vous embrasse. Je dis les tous, effectivement. Qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais. Mais c'est quand vous les serez dans vos bras, vous sentez. Et même si vous sentez, vous priez, vous les serez quand même. Ah, vous vous rendez pas compte. Hein? Oui, vous vous rendez pas compte, frère et soeur. Vous savez, nous avons. Dieu est tellement grand que vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais C'est vrai. C est, c est... Mais bon, mais Alors nous revenons. Alors, c'est comme cela que cet évangile donc, est arrivé effectivement au milieu de nous. Et puis, nous avons cru effectivement. Mais nous avons pu voir effectivement, au fil du temps, ce que notre Dieu a eu à pouvoir faire. Donc, déjà, nous partons avec cette pensée que c'était donc, donc la parole de Dieu et que tous ont eu à pouvoir passer effectivement par cela alors nous nous effectivement aussi quand nous disons, puisque nous avons quand même été dans cet, cet, cet élan là de cœur, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous pouvons nous sentir différents de ceux-là c'est pour ça que je vous dis, disais qu'ils lisent la même Bible ne faites jamais l'erreur ça je vous dis à vous si vous pouvez au pays écouter ce que moi j'ai dit, pour ce que Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir te conduire, j'ai dit ne faites jamais l'erreur de prendre la Bible et la jeter de côté et de prendre autre chose à sa place. Quand vous faites comme ça, vous avez rejeté Dieu. Et si même un prophète, je veux vous le dire, c'est important, peu importe, mais à vous que Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir conduire. Écoutez bien, même si un prophète venait, même si un ange avec des, ans, des, des éclats comme effectivement aussi grand, aussi fort effectivement qu'il venait. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Qu'il vous dise de pouvoir mettre ça de côté, qu'il soit maudit. Amen. Amen. Même s'il vous dit j'ai des grands dons, ne vous occupez pas de ces dons. Amen. Oui, parce qu'il y a aussi des fous, hein, moi, dans ces temps-ci. Pourquoi on les appelle des faux Ce sont des faux faux Christ. Hein? Donc ils sont donc antichrists. Hein? Parce que ça, c'est l'absolu. Je l'ai toujours dit, pour ceux que Dieu m'a donné la grâce de voir conduire, je vous ai toujours dit, il ne peut pas y avoir deux absolus. N'oubliez jamais, frère, dans votre vie, jamais deux absolus. Il n'y a seulement qu'un seul absolu. Et notre absolu, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est la parole de Dieu. Donc, Prenez soin de ces livres. Amen. Peu importe bon qu qu'on dise ceci et cela, tout ce qu'on peut dire, même ce que je peux prêcher, soit un prophète ou je sais pas moi un bon qui prêcherait. Ramenez toujours. Amen. Vous vous savez, frères et sœurs, que Dieu nous aide. Je veux, à vous donc. Je veux que vous puissiez comprendre. Pour les autres, ils peuvent prendre des responsabilités comme ils le veulent. Mais à vous, parce que Dieu, s'il si m'a accordé la grâce de vous conduire, c'est qu'il sait pourquoi. À vous, frère. Vous devez comprendre ceci, frère. Pourquoi ceci est tellement si important? Vous voyez, les prophètes dans l'Ancien Testament, ils ont eu à pouvoir prophétiser, annoncer des choses. Vous comprenez? Donc là, c'était les prophètes. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, c'est là par les ministères apostoliques que le Seigneur nous, nous a montré quoi L'accomplissement de ce qui a été annoncé par les prophètes. Maintenant, on a le Nouveau Testament. Okay, okay, okay, okay, okay. Donc, ce livre est, c est équilibré. Okay, okay, okay. Vous ne pouvez pas arracher l'ancien, sinon vous ne verrez pas tellement très bien. Okay, okay, okay, Donc, vous devez avoir l'ancien et le nouveau qui glorifie Dieu. Amen. Il a annoncé Amen. et voici, il a accompli. Alléluia! Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen, amen. Démontrant qu'il est l'autorité suprême. Okay, okay. Tout est prouvé à toi qu'il est toujours le même, Vier aujourd'hui, éternellement. Ceux qui ont eu confiance en lui ont été récompensés par lui. Job a eu confiance, amen. il a été récompensé amen. dans le Nouveau Testament. Amen. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, madame. C'est nécessaire. Amen. Et maintenant, quand vous regardez maintenant dans le Nouveau Testament, dans chapitre 4 de l'Apocalypse, effectivement, qu'est-ce que vous voyez Qui est assis sur le trône Et la description était comme le effectivement. Et qu'est-ce qu'on voit autour Les quatre êtres vivants. Les quatre êtres vivants, ils sont où, sont où c'est dans, la... dans le Nouveau Testament. Pour amen, amen, amen, amen, amen. démontrer que Dieu a parlé, Dieu a accompli, et nous veillons sur l'Évangile. Alléluia Gloire à Dieu, mon frère Nous veillons là-dessus, et personne ne peut passer. Alléluia ce n'est pas les magies qu'on voit. C'est vrai, mon frère. C'est par là, c'est écrit. C'est écrit. Amen. Donc, restez avec l'écriture. Oui, oui, oui. amen. Amen. Il n'accomplit que ça, mon frère. Alléluia. Tous les prophètes qui pourront venir ou viendront vont se mettre à Allah. Amen. Parce que c'est l'absolu. Ils sont donc le, le gardien du trône. Okay. Okay. Les quatre êtres vivants. Vous voyez la face qu'ils ont, effectivement, chacun c'est si c'est toujours, pour veiller, vous tourner, les... et puis, ils ont des yeux tout autour. Lisez les Écritures pour que vous puissiez comprendre l'importance de la parole de Dieu, donc rien ne leur échappe. Okay, okay, okay, okay, okay, okay. Tu vas prendre le chemin par ici, il dit, mais ce chemin-là n'est pas le chemin qui a été donc choisi, donc tu es dans l'erreur. Tu veux prêter par là, effectivement. Parce que le chemin pourvu par Dieu, c'est là. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour ça beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est parce qu'il y a tellement des gens qui, qui jouent simplement à quelque chose qui est prédicateur parce qu'ils pensent, pensent que c'est quelque chose de glorieux, d'honorable. Mais c'est parce, parce que Dieu ne les a pas choisis. Alors, hum. ils sont en train d'amener, effectivement, aussi des gens qui sont remuts, effectivement, qui n'ont même pas la connaissance des choses de Dieu. Et qui, bon, ils sont tellement dans l'aisance, Il faut dire, bon, voilà, c'est ça. Mais si c'est si un homme que Dieu a choisi, il a même peur de pouvoir parler des choses qui concernent Dieu. C'est la vérité. Quand vous voyez un, un homme qui, qui se précipite et qui aime tout le temps vouloir prêcher, ça, je vous donne un conseil vous. Ah, je sens que je dois prêcher, je sens que... Bon, semble nous je donne... Dois... Quand vous le voyez fouiller, c'est un conseil. Éloignez-vous de lui. Oh, Dieu m'a mis à cœur, Dieu m'a mis à cœur, Dieu c'est ceci, Dieu ceci. Non, éloignez-vous. Les gens que Dieu a mis, a mis à cœur, ils ne parlent pas. Ils sont là avec vous vous, vous allez senti quand même, effectivement, j'aime Dieu, il est. Ah là là là là là là. C'est extraordinaire. Hein? Non, mais c'est. Dieu a une façon de faire, effectivement, qu'il de manière tout à fait. Vous savez, Paul ils sont entrés quelque part dans cette synagogue, et ils étaient assis. Ah, on faisait les services effectivement. Bon, on étaient assis. Hein, non, non. Ils n'ont pas dit non, non, non, non, pas Lisez. ils n'ont pas demandé la parole. C'est celui les, les monsieur qui les, la personne qui lisait effectivement ce jour-là a dire. dit ah frère frère frère vous n'avez pas quelque chose à vous apporter. C'est comme ça que Paul s'éleva. Ah, wow. uh -huh. Oui oui oui oui oui. Mais tous ceux qui disent, oh nous nous avons dans la, je vous, en fouille. vous Fouillez ces gens-là parce ça ne sert absolument rien parce que un homme que Dieu a choisi. Dieu l'a d'abord drillé. Hein. Il connaît la valeur de cette parole, mais il connaît aussi les prix. Ouais. Il connaît les prix qu'il faut payer. Parce que vous bon, savez, il nous a dit de lui, parce que si tu es à lui que tu es appelé à pouvoir le servir comme cela. « Dis-toi bien, comme l'apôtre Paul l'a dit, tu es déjà un condamné à mort. » Vous voyez, quel est l'homme, l'être humain normal, qui aujourd'hui, c'est vrai, qui aujourd'hui peut dire, « Je vais le faire, j'accepte de te condamner à mort. » Il n'y en a pas, je ne vois vraiment pas. Il ne faut pas rouler avec des gens, « Frère, je vais, non, non, non, non, non. » Non, et, et, non, non, non, non. Paul, Pierre et les autres, ils savaient les sorts qui les attendaient. Pierre l'a dit, je ne me lasserai point de pouvoir vous répéter ces choses parce que je sais que je quitterai bientôt, subitement, comme dit, comme le Seigneur me l'a fait savoir. Et l'apôtre Paul aussi, tout cela, il dit c'est le même qui dit, mais nous sommes des balayeurs. Et c'est vrai, parce qu'on va t'insulter, tu n'as rien fait. Mais quand tu sers Dieu droitement, les hommes vont te détester. Ils vont être avec toi aujourd'hui, ils vous parleront du bien de toi. Mais quand c'est un moment, quand tu vas dire quelque chose, ils vont même oublier que tu es un serviteur de Dieu. Tu auras beau faire beaucoup pour eux même tout ce que tu fais. Tu as même donné ta vie. Ils vont oublier cela. Ils vont répandre des bruits à gauche et à droite. C'est comme ça. Mais c'est la tactique du diable, effectivement. C'est cela. Alors mais, mais de condamner à mort. Combien de fois n'a t il pas été lapidé Combien de fois n'a-t-il pas été fouetté, effectivement Mais aujourd'hui, nous cherchons des honneurs. Hein. Et quand on passe quelque part, non, non, non, non, Mais en fait, mais qui peut arriver à pouvoir savoir, accepter qu'il qu soit une belle des de frères, de jeunes frères ou de jeunes soeurs, ou gens-là qui, qui chute à tel point, qui te marchent même des quand il te regarde, il te regarde avec des dents. Qui peut accepter cela Il n'y a pas beaucoup, hein. Mais c'est comme cela que Dieu fait avec ses serviteurs. Mais dans le cœur de ceux, quand ils sont serviteurs, mais il a donné aussi des frères et des sœurs qui ont du respect. Amen. Mm -hmm. Amen. Bien oui. sûr, Vous voyez, quand lui-même, il est allé même chez... Nous avons parlé de cela chez Simon. Comment a-t-il été accueilli, méprisé, et pourtant c'est les dieux du ciel. Et Simon a, a donné la, la gloire, au, au, au, vous savez, à, à vraiment qui n'en valait même pas la peine. Oui les embrasser, serrer dans les bras, effectivement parfumer et tout ça. Mais il, il a méprisé son créateur. Il a méprisé son Dieu, effectivement. C'est cela en fait. Alors vous voyez, il ne s'est même pas plein. Je l'aime beaucoup. Hein. Il ne dit pas, oui, il faut me faire ça pour moi, il faut faire ça pour moi. Il n'en a pas besoin. Parce que quand vous, vous, vous refusez de lui le faire, il y en a un qui va le faire. C'est cela. Et alors, il était assis là, puis bon, la femme est venue, et comme vous savez, il a commencé à pleurer. Qu'est-ce qu'il a fait, la femme Dieu lui a donné la chevelure. Hum? Et alors, il a commencé à pleurer, et alors avec ses cheveux. Dieu a donné à son serviteur la chose la plus extraordinairement glorieuse, au lieu d'un tissu. que okay. Simon avait dit, mon tissu, mon tissu, mon tissu. Mais oui, mon tissu, mais Dieu a donné quelque chose de tellement plus qu'un tissu. La chevelure, les cheveux. Vous voyez la texture, non Vous voyez la texture d'une chevelure, d'une chevelure, non? non dit, mais ces cheveux-là, maintenant, c'est ça qui sert des souilles, en fait, pour essuyer ses pieds. Mais alors, lui, là-bas, mon nom, pour pouvoir laver. Mais il a donné les larmes, en fait, pour... pour vous rendre compte, frère, comment Dieu élève. Quand vous les abaissez, Dieu les élève davantage. Plus haut niveau. Bon, bref. voilà. Alors, nous, nous, ce que nous disons. Donc, effectivement, nous, nous posons la question, enfin, c'est disant aussi, effectivement, que, oui, quelle différence, nous avons dit, y a-t-il entre cela et, et, aussi, parce que, ils lisent les Écritures, et font aussi, effectivement, référence à ce que nous aussi nous faisons. Donc, c'est pour ça que, quand vous allez dans ces endroits, vous écoutez aussi, vous dites, oh, mais, c'est quand même la même chose que, que, que, que, que chez nous, nous entendons effectivement. Mais ce qui est qu y a la même chose que chez vous, c'est les chrétiens qu'ils ont lu. C'est cela la confusion. Vous savez, c'est tellement si près que les élus seraient séduits si cela était possible. On parle bien des élus, hein. Ils seraient séduits si cela était possible. c'est tellement simple mais en fait il, si c'était la même chose que chez vous comme vous dites Dieu vous aurait envoyé pourquoi alors Dieu c'est pour que vous puissiez comprendre en fait en réalité la manière dont Dieu fait comment Dieu conduit ses propres enfants parfois il ne t'explique pas il te pousse à pouvoir faire. Et c'est plus tard maintenant que tu vas comprendre pourquoi. Par exemple, quand il a dit que celui qui mange ma chienne et boit mon sang n'aura pas la vie, les autres sont partis. Et pourquoi ceux-là sont restés Vous pouvez aussi partir. Est-ce que vous comprenez Pourquoi seulement ces douze-là les autres pouvaient pas, Il faut dire, mais enfin, comme ils sont partis aussi, mais on je veux que vous compreniez cela. je devaient se partir. Mais en fait, il ne comprenait pas tellement très bien aussi, mais pas très bien, qu'est-ce qu'il a retenu quand même. Parce qu'il a dit une parole, euh, ça a quand même été blessé, ça ne même pas expliqué quand même en disant et puis tout ça. Parce qu'il a même dit en fait clairement que ma chair, ma chair ici est vraiment une nourriture. Et mon sang est un breuvage, C'est scandaleux. Ah oui, c'est scandaleux parce que moi je dois manger ta chair et je dois boire ton sang. C'est ça le problème. Donc tout le monde l'a entendu. Là, ils sont partis. Et puis quand il s'est tourné vers tout, je me suis dit, mais pourquoi vous ne vous en allez pas vous aussi Il n'a pas été tendre. Hein? Il a vraiment poussé encore, il dit, mais vous pouvez partir avec eux. Vous avez entendu la réponse de Pierre non, non, non. <rire> Il a dit, à qui Parce que ces témoignages, il a rendu ça pour que nous nous comprenions d'abord. Il dit, a qui, une, qu à qui il n'y a d'autre qu'à toi C'est de toi qui viens la parole de la vie éternelle. Mais c'est le Seigneur qui a dit ceci, il dit, mais ce pas moi. Est-ce que vous comprenez qui vous a choisi Donc, quand il a fait son choix, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Mais maintenant, là, il dit, maintenant, vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai choisi. Vous voyez, Dieu a sa façon de faire les choses. Il faut simplement suivre et les laisser faire, effectivement, plus tard. Plus tard, effectivement, vous comprendrez, frères et sœurs, votre vie ne peut pas être la vôtre. C'est impossible qu'un élu, un fils de Dieu, une fille de Dieu, sa vie puisse être la sienne. Non, Et puis aussi, je disais, permettez, j'ai dit mais c'est aussi impensable qu'un élu, un fils de Dieu, une fille de Dieu, je parle de l'Écriture, qu'il puisse avoir une mauvaise pensée à l'endroit de l'autre. bien sûr que non. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel et puis il dit aimez-vous vous avez entendu purifier vos âmes en obéissant à la vérité ce qui veut dire que à l'intérieur quelque chose pas, c'est effectivement. fait que... Bon, bref. Alors, nous revenons toujours là, effectivement, dans, dans les Saintes Écritures. L'apôtre euh, Pierre, il nous fait donc, mais qu'on fait comprendre qu effectivement, que et, et nous tenons pour d'autant plus certaines. J'aime beaucoup cette façon de dire les choses. Nous tenons, nous savons comment il a eu à pouvoir faire cette, cette déclaration aussi, hein, avec ce qu'il nous a déclaré un peu plus loin. Vous connaissez cela, la formation de la Lui. Mais là, nous sommes arrivés ici, il dit, mais, et nous tenons. Et sinon, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Et il nous dit « Mais c'est avec vraiment beaucoup d'assurance et de certitude » que nous pouvons garder et vraiment réaliser ce que nous avons reçu comme parole. C'est-à-dire que peu importe effectivement ce que les uns comme les autres peuvent arriver à pouvoir dire d'une certaine manière ou d'une autre, mais nous avons quelque chose de tellement merveilleux que nous avons reconnu que c'est vraiment la chose. Que nous avons reconnu parce que c'est cette expérience que nous avons eue avec les seigneurs, que nous avons pu entendre nous-mêmes. Nous avons la conviction et la certitude que c'est si... Et la parole des dieux. Alors un homme comme ça, vous ne pourrez jamais le déraciner. Vous pouvez amener toutes les révélations possibles, effectivement, oui. Et c'est ceci, c'est cela nous non, non, non, c'est-à-dire que toi, frère et toi, sœur, jusqu'à ces jours, le Seigneur veut que tu sois un témoin. Amen. Pas que quelqu'un te le dise, toi, non. même si la personne l'a dit, mais toi, tu dois aussi être un témoin. L'élu doit être un témoin. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est pour ça que tu es choisi. C'est pour ça que tu es élu. Amen. Parce que tu es enraciné, parce que si tu es témoin, c'est sûr. Il a dit... Vous recevez la puissance d'audi mais vous serez mes témoins. Amen. Avant ça, il ne pouvait pas. Vous devez être témoin parce que vous l'avez expérimenté. Vous pouvez maintenant parler avec assurance qu'effectivement que Dieu donne les saint esprits à ceux qui lui obéissent. C'est cette marche, effectivement. Donc, nous sommes dans nos ténons pour d'autant plus certaines. Parce que là, on peut venir avec lui, moi j'ai vu, moi c'est ceci, cela. Ça ne peut pas te faire bouger, en fait, parce que tu sais. Qu'est-ce que c'est que le Seigneur, notre Dieu, t'a dit, toi? Parce qu'il s'agit de toi. Quand le Seigneur a eu à pouvoir appeler, il a dit, j'appelle mes brebis par leur nom. Ah non, c'est ce que vous comprenez. C'est ce qu'il a dit, non? Mais tu n'es pas sorti parce que il a appelé Jonas. Parce que Jonas, c'est pas toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu es sorti parce qu'il t'a appelé par ton nom. Amen. Jonas est sorti parce que Jonas, son nom a été appelé. Parce que Jonas me dit, moi j'ai entendu, mais si tu suis Jonas, effectivement, tu m'as dit, dit que tu as entendu quoi Ah oui, il me dit, je lui dis, ah non, non, vraiment, il m'a parlé, il m'a fait sortir, effectivement, mais toi, il m'a dit, mais, et toi Ah oui, non, j'ai suivi Jonas, j'ai suivi, j'ai dit, mais, non, non, mais, mais Jonas, c'est sais où il va. Ça. Ok, ok, ok. Jonas, il sait où il va. Fait, parce que tout tout sur fait. le chemin, c'est lui qui l'a appelé. Jonas, il connaît la voie. Voilà. Maintenant, quand les trompeurs viendront sur le chemin, fait, Jonas dira, ah, il m'a pas dit comme ça. Voilà. Alléluia. Amen. Mais toi. Amen. Parce que tu dois être concerné. Voilà. J'ai aussi entendu. Tu dois être concerné. Parce que maintenant, les choses sont différentes. Parce qu'il faut que tu arrives aussi à dire. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil, mon œil t'a vu. Alors les choses sont différentes. Parce que vous savez, quand vous arrivez à ce point-là, plus de plaintes. Ah oui, plus de plaintes et de murmures. Parce que c'est lui qui, sur le chemin, soit tu es un frère ou une soeur ou un partenaire ou un monsieur, qui te crée des problèmes, mais tu n'as plus rien à voir avec Tu sais toi. Ce que toi, tu as entendu, où tu dois aller effectivement, et que tu sais que c'est son simple distraction sur le chemin. Comme, oh oui, comme Élisée dit, mais je le sais, taisez-vous. Il savait, il savait effectivement ce qu'il l'a avec Sais-tu que ton mec va être enlevé aujourd'hui, il mangeait des cacahuètes. Il dit, non, non, non, non. Il dit, mais oui. Parce qu'il était assis. Mais frère, vous vous, racontez, vous, vous rendez compte qu'il va être enlevé, et que vous attendez effectivement, vous devez rester sur place. Mais non, je suis la personne. Quand je suis concerné, mais je suis la personne. Parce que Dieu a, Dieu a lui. A Voyez-vous, Élisée, Élisée n'était pas comme les autres. Élisée, lui, il était en connexion avec Élie. Dieu a dit à Élie, effectivement, tu vas voir ceci, cela, après il dit, maintenant, tu vas voir maintenant Élisée, pour qu'on profite à ta place. Donc il est venu, effectivement, ben, il a jeté son manteau sur l'âme. Donc Élie lui dit, mais tu as compris ce que je te fait c'est fini donc là quand il dit mais l'homme est concerné par cet homme il dit mais partout où il va je dois être là parce que je suis connecté à lui c'est vrai ça alléluia et sur le chemin où il partait frère et saint, il dit oui nous savons tu sais ce que tu sais mais oui il savait mais il était connecté là dedans il ne se contentait pas d'entendre, phénomène d'agir, d'être dans l'action, d'être dans l'action, dans la chose, effectivement. Et elle lui dit, mais dit mais mais si jamais par ton âme et par ta vie, je ne te laisserai point. Qu'est-ce qui était dans la connexion, monsieur Oui, monsieur. Oui, madame. Tous les chemins, viens à gauche avec nous, telle révélation. Non, non, non, non, non, non, non. Je sais où je vais, moi. Frère, il faut que vous soyez convaincus. Vous devez savoir qui vous a appelé. Toi sœurs, toi frère, parce que les gens viendront vous séduire en disant, viens, je vais vous dire, non, non, non, non, non, non, je sais où je suis, moi. Alléluia, gloire à Dieu, mon frère et ma sœur, c'est le temps. Toi, tu n'es pas comme les autres. Tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu. C'est la voix des grands aigles que tu dois écouter. Amen. Pas de corbeaux qui viennent, oui. Oh, pas de vautour, oui. Parce que, tu vois, je suis aussi un aigle. Non, regarde son cou. Il n'est pas un aigle. Non, non, non, non, non, il n'est pas un aigle. Parce que, le cou de l'aigle n'est pas comme ça. C'est le vautour, il perd en l'exalité Et puis, l'aigle, non, pas du tout. Non, c'est différent. La nourriture qu'il a, qu'il donne à ses petits, c'est pas la même chose que les vautour. Okay, okay. C'est très important. Oui, monsieur, les vultures, Il, il, il, il, il mange même les saletés pourries, Il va donner un guichet pour donner ses petits, mais jamais l'aigle. Nous sommes tous pareils. Nous ne sommes pas tous pareils. Parce que la qualité de nourriture que moi, je dois manger, c'est une nourriture différente. Parce que l'envergure de mes ailes. Ah, elle doit être plus grande. Amen, amen. Que les vautours. Monsieur oui. Monsieur oui, non, parce que je suis exigeant. Amen. Oui, c'est important cela Comme l'apôtre, le peuple, le peuple a dit à, à Jésus :« vous vous souvenez de Nous nous t'obéirons. Nous ferons ce que tu mets trois veilles seulement. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Oui, qu'il soit avec toi quand tes Alors nous t'obéirons. C'est ça, le peuple est exigeant. Amen. On n'accepte pas tout le monde qui vient tout le monde chant, parce que je suis, je suis. Amen. Non. Amen. non Non, non, non, non, non, non, non, non. Non, non, non. Non, non, non, que Dieu te bénisse. Mais c'est Amen. vrai. Amen. vrai. Amen. Ça, il s'agit parce que si vous introduisez un, une nourriture mélangée, vous allez avoir des problèmes pour la croissance des ailes. Parce que toi, tu dois partir. L'aigle a ces ailes-là parce qu'il doit être plus haut que tous les oiseaux. Bien sûr que oui. Et puis cette nourriture, les yeux perçant. Nous allons y arriver si Dieu le permet. C'est important. Parce que pourquoi Pour que même si tu montes plus haut, tu vois très bien. Si on te dit, oh, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, non, non, non, non, non. Moi, je vois très bien. Parce que les vautours, ils voient flou. Il va te dire, c'est comme ça, c'est comme ça. Il dit, oh, attends. Il dit, quand il dit, non, non, non, non, non, non, non. Je monte encore plus haut. Alléluia. Gloire à Dieu. Les vautours restent là. L'aigle monte au-dessus. Il dit, oh, c'est pas comme ça. Alléluia. Lève-nous, frère. Pour tout ce que tu es, pour ce que tu es, frère. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous êtes mon grand, tu Merci. Tu aimé, tu m'as élu, personne n'est d'entre ne peut Peu importe les temps, peu importe, c'est dur, ton amour nous rend victorieux. Qui peut s'élever, qui peut résister à ta part. J'ai la foi que Dieu m'a donné, non? mais sans l'amour, mon don est efficace. Quand l'amour s'élance et qu'il arrive. Au bout sa force, la grâce prend la relève. Où es-tu, amour? Où es-tu dans nos cœurs? Pendant que le diable s'aimait la haine, qui peut s'élever? Qui peut résister à ta parole qui est infallible? L'amour est incomparable Amour, Dieu, yeah, il est amour Et quand il règne à jamais Dans nos cœurs, il vit sa part. Oh oui, l'amour pardonne Oublie, parlez pas des mal Des sens prochains L'amour de Dieu, l'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour, c'est Dieu. L'amour est incomparable, amour, Dieu il est amour. Et quand tu règnes à jamais dans nos cœurs, il sa parole, oui, l'amour pardonne, oublie, parlez pas du mal, descend prochain. L'amour des dieux, l'amour supporte les faiblesses de l'autre, l'amour, ce dieu.